Le cœur est un muscle creux, doué d'une fonction contractile automatique. C'est l'organe moteur de la circulation artérielle. C'est un organe fibromusculaire enveloppé d'une membrane appelée le péricarde. Il est situé dans le médiastin antérieur, entre les deux poumons, et sur la copole diaphragmatique gauche et en arrière du sternum et du gris costal antérieur qu'on ne voit pas sur ce modèle anatomique. Cet organe noble par excellence est vital par son rôle de pompe de sang vers les vaisseaux sanguins de corps humain grâce à ses contractions rythmiques. Le cœur a la forme d'une pyramide triangulaire dont la base est postérieure et le sommet antérieur est gauche. Le grand axe de cœur est et oblique en bas, en avant et à gauche. L'orientation du cœur est telle que la base regarde en arrière et à droite, la face antérieure regarde en avant, à droite et en haut et les faces inférieures et gauche regardent respectivement en bas à gauche et en arrière. Alors maintenant on va voir la configuration externe du cœur. On décrit au cœur trois faces une face antérieure ou sternocostale, une face latérale gauche ou face pulmonaire, une face inférieure ou diaphragmatique. Une base postérieure, elle regarde en arrière et à droite, un apex dirigé en avant et à gauche. Il appartient au ventricule gauche. La face antérieure au sternocostal, elle présente deux segments un segment antérieur ventriculaire et un segment postérieur atrial. Le segment antérieur ventriculaire lui-même divisé en deux zones, une zone postéro-supérieure ou artérielle occupée par les orifices des gros troncs artériels. L'orifice aortique en arrière et à droite et l'orifice pulmonaire en avant et à gauche. Et une zone antéro inférieure qui est purement ventriculaire, subdivisée par le sillon interventriculaire antérieur en deux champs, un champ gauche et trois, répondant au ventricule gauche, et un champ droit, large, répondant au ventricule droit. Le segment postérieur atrial comprend l'auricule droit, qui est triangulaire, masque partiellement la portion initiale de l'aorte et de l'artère coronaire droite. L'auricule gauche en forme de S s'avance, on le voit ici, je vais tourner la maquette. Donc voici l'auricule gauche qui a la forme d'un S et qui s'avance sur la face gauche de tronc pulmonaire. La face inférieure au diaphragmatique, Donc, on va le voir sur la petite maquette. Alors on va voir maintenant la face inférieure voici la face inférieure au diaphragmatique qui est légèrement convexe et présente un segment ventriculaire divisé en deux champs droit et gauche par le sillon qui se trouve ici le sillon interventriculaire postérieur et un segment atrial qui est ici est délimité par le sillon qu'on voit ici, le sillon atrioventriculaire postérieur. Ici en bleu, c'est le sinus veineux coronaire. C'est le sinus coronaire. Avec à droite l'orifice de la veine cave inférieure et l'orifice du sinus coronaire. On revient sur la grande maquette pour voir la face latérale gauche ou pulmonaire qui est convexe, il présente un segment ventriculaire convexe et un segment atrial avec l'auricule gauche qui s'enroule sur la face latérale de tronc pulmonaire. Maintenant, on va voir la base de cœur. On va tourner la maquette. Et au niveau de cette base, qui regarde en arrière, en haut et à droite, il est subdivisé par le sillon interatrial en deux segments droit et gauche. Le segment gauche est occupé par l'atrium gauche. Cet atrium reçoit les veines pulmonaires droite et gauche, qui sont en nombre de deux de chaque côté. Le segment Droit est occupé par l'atrium droit qui regarde à droite. Cet atrium reçoit les 20 caves supérieures et inférieures et le sinus coronaire. Et enfin, le sommet, l'apex, au pointe de cœur. Il est orienté en bas, en avant et à gauche. Et le sommet de cœur répond à l'union des sillons interventriculaires antérieurs et postérieurs. Et la pointe de cœur répond au ventricule gauche.